Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les outils indispensables pour réaliser un bon dessin. Je choisis en premier temps et souvent le 3H car la mine est sèche et ça me permet de faire une étude de la forme, pour pouvoir faire plusieurs traits pour pouvoir trouver le trait idéal pour réaliser le bon contour de mon sujet. Donc le sujet pour ce petit tutoriel sera la pomme. Mais le but n'est pas de faire un dessin d'observation ou une étude de, de documents. c'est surtout pour vous montrer quelles sont les différentes possibilités de, de traits et quels sont les outils indispensables pour réaliser ces traits là et quels sont leurs rôles. Alors une fois que j'ai cerné plus ou moins la forme du sujet, vous voyez bien que j'ai utilisé le 3H, donc au plus le chiffre est, est, est élevé du H, au plus le trait est fin, la mine est, est, est, est sèche. Pour enrichir mon dessin, je vais utiliser différents crayons euh, de mines différentes, c'est-à-dire plus grasse, plus sèche. Euh, j'ai le 2B qui est un des crayons les plus gras que j'ai. J'ai le 2HB qui est l'universel, c'est un crayon que vous trouverez partout dans les supermarchés et un peu partout et vous avez le crayon d'étude que j'ai utilisé qui est le 3H c'est le crayon avec lequel j'ai contourné plus ou moins la forme sinon vous pouvez aussi ajouter un autre élément qui est le porte mine avec le porte mine vous pouvez faire des dessins de précision le seul problème c'est que la mine se casse de temps en temps et vous devez le recharger à chaque fois donc pour moi ce n'est pas assez pratique je préfère le 3H alors concernant les gommes, moi je préfère qu'on ait quand même un minimum de gommes. Euh, la plupart du temps j'en ai une blanche et une rouge ou une à, à mi-teinte, vous connaissez les bleues, la, la bleue et la rouge. Donc moi je préfère celle-ci parce qu'elle est plus molle et pour gommer avec c'est beaucoup plus pratique. Elle est beaucoup plus molle et beaucoup plus souple pour gommer avec. Quant à la gomme rouge, moi je l'utilise souvent pour des crayons un peu plus gras, comme le pastel ou le fusain. Donc celle-ci c'est aussi pour des crayons un peu plus tenaces, comme les crayons de couleur. C'est vraiment une gomme très pratique pour gommer avec des crayons de couleur. Ensuite concernant le trait euh, plus euh, accentué, moi je vous conseille d'utiliser un crayon un peu plus gras comme euh, le crayon pastel noir ou le fusain mais euh, je préfère le crayon pastel parce que bon il est moins sainissant que le fusain et, euh, et alors vous pouvez avoir une richesse de, de ton, vous pouvez avoir du plus foncé ou beaucoup plus clair. Alors une fois qu'on a vu les différentes gommes et les différents crayons, euh, il est important d'avoir un crayon bien taillé. Donc moi je vous conseille ce, ce taille crayon-ci, parce que vous savez euh, le tailler et tout reste à l'intérieur, donc on n'avait pas de crasse sur votre feuille. Et en même temps, si votre mine se casse et euh, reste bloquée, vous avez le petit, euh, le petit bouton que vous pouvez faire éjecter euh, la, la, la mine bloquée. Par contre, moi, si je peux vous conseiller, mais vraiment, euh, je préfère vraiment le taille crayon euh, le plus classique qui est le taille crayon métallique. Parce que voilà, vous avez deux possibilités de, de, de diamètre et ce sont les plus résistants pour moi. alors il y a une autre possibilité de tailler son crayon surtout si le diamètre de son crayon est assez large par rapport à son taille crayon c'est avec un scalpel ou avec un cutter donc cette technique là je la déconseille pour les enfants, pour les plus jeunes parce que bon le risque de se blesser n'est pas écarté avec cette méthode là vous pouvez obtenir une mine plus ou moins plus fine avec un crayon qui est gras et difficile à tailler. Alors une fois que vous avez fait différents traits sur votre dessin, des traits fins, des traits gras, beaucoup plus accentué, si vous avez utilisé aussi le crayon pastel, il y a un outil qui est indispensable, surtout pour avoir des effets de, de dégradé, qui est l'outil estompe, alors bien entendu, comme vous voyez, l'outil estompe est assez gros pour entrer dans un taille crayon, donc on le taille avec un scalpel ou un, ou un cutter, comme je vous ai montré tout à l'heure. différents diamètres d'outils estampes, il y a l'estampe plus fine et il y a celui que vous voyez qui est un peu plus gros, qui a deux pointes. Donc Le plus fin je n'aime pas trop parce que la pointe est un peu molle, donc moi j'utilise souvent celui-ci, le plus épais, parce que d'abord il est plus rigide et plus résistant. C'est-à-dire qu'on utilise l'outil estompe pour éviter d'estomper de, avec le doigt parce que comme le doigt euh, est légèrement gras, on laisse toujours des traces sur la feuille et ce n'est pas très beau, euh, surtout quand on veut faire un dessin euh, beaucoup plus fignolé et euh, beaucoup plus précis. Il euh, y a une petite astuce qui est toute simple, si jamais vous n'avez pas d'estompe de, ou alors vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez toujours euh, dépanner avec euh, du papier euh, essuie-tout du sopala, vous l'enroulez, vous essayez de former une sorte de pointe pour avoir euh, un peu plus de précision et euh, voilà, vous, vous le pliez euh, comme vous voyez euh, sur la vidéo et avec ça vous pouvez estomper et à chaque fois que vous salissez la, le bout, la pointe vous l'enroulez de, de nouveau et, et, et voilà, vous travaillez avec Alors si vous voulez encore accentuer votre trait, euh, donner un peu plus de profondeur et euh, beaucoup plus d'obscurité euh, dans certaines zones, vous pouvez utiliser un feutre noir euh, ou alors un feutre avec une pointe en pinceau, en forme de pinceau, ou alors euh, un feutre avec une pointe euh, sèche, euh, je veux dire euh, plus fine. Et, euh, et voilà, moi euh, le premier que vous avez vu, je l'ai acheté de chez Emma. Et voilà, c'est terminé pour ce tutoriel concernant les outils nécessaires pour faire un bon dessin. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochains croquis et dessins. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker ce tutoriel, cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Merci